Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de mars, c'est un mois poisson vous le savez, un signe d'eau, hein? et il représente euh, plusieurs choses, d'abord votre travail euh, quotidien, hein? vos rapports avec vos collègues, mais il représente aussi votre forme, euh, les régimes que vous pouvez faire, vous voyez, votre alimentation, euh, et, et toute forme de discipline hein, aussi dans ces domaines. Or, le poisson n'est pas forcément très discipliné. Vous voyez, on a deux choses hein, qu'on est obligé d'analyser, le soleil en poisson hein, et le secteur que représente le poisson dans votre, dans votre thème. Et donc, le secteur, c'est un secteur de forme de travail, etc. Mais le soleil en poisson, bon, il, il va un petit peu dans toutes les directions, il se disperse, euh, il est un petit peu hésitant, il est pas, euh, bon, il aimerait bien euh, faire autre chose que de travailler, il euh, y a un côté euh, un peu procrastination, hein, avec euh, le soleil en poisson, mais comme c'est dans votre secteur 6, eh ben, vous ne vous laisserez pas aller à vos tendances, vous aurez euh, vous, vous aurez une discipline, vous vous obligerez à avoir une discipline euh, en ce qui concerne vos horaires, en ce qui concerne tout ce que vous faites dans le courant de la journée, vous ne voudrez pas prendre de retard, vous ne voudrez pas décevoir les personnes avec qui vous travaillez en ayant justement du retard, donc tout ça va vous, un petit peu, vous obliger à vous prendre en main, à être... Euh, bon, c'est vrai que ça peut provoquer tout ça, un petit peu de nervosité, que vous pouvez somatiser, parce que euh, ça fait trop de choses en même temps, il hein? faut, faut vous discipliner, il faut contrer aussi les, le Soleil Poisson qui irait plutôt dans le sens de j'ai pas, pas envie de travailler. Vous voyez, il y a, il y a des contradictions qu'il va falloir euh, que, que vous arriviez à aplanir. À Pour ce qui est de Mercure, hein, justement, qui est la planète du travail au quotidien, hein, c'est euh, encore une fois, dans les dé on est dans les détails, on n'est pas dans les grandes choses comme quand on est dans votre milieu du ciel. Hein, euh, donc là, euh, Mercure, elle est bien placée pour le troisième e décan en début, euh, enfin début, une grande partie du mois d'ailleurs, jusqu'au 16, elle est en verso, mais elle est rétrograde jusqu'au 10. Donc euh, si jamais vous étiez sur une création de quelque chose, sur euh, le, le désir de prendre une initiative, ou d'aller de l'avant, vous euh, voyez, dans le domaine de la création, bah, vous êtes un peu freiné là par le fait que Mercure est rétrograde jusqu'au 10. Donc il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que la planète soit rétrograde. Bon, il peut y avoir aussi, vous voyez, des appareils qui ne fonctionnent pas bien, des informations qui ne circulent pas comme elles devraient, bon, tout ce genre de trucs euh, d'un mercure rétrograde. Euh, donc à partir du 10, elle ne sera plus rétrograde, donc vous allez voir que les choses vont progressivement se décoincer, aller mieux, vous allez pouvoir être un peu plus à l'initiative, et puis euh, bah, le 16, elle va en revenir en poisson comme début février, et euh, donc de nouveau c'est votre secteur du travail et de la forme hein, qui va être euh, euh, qui va recevoir les influx de mercure. Et là, ce sont les rapports, hein. mercure c'est quand même les contacts, ce sont les rapports avec euh, d'éventuels employeurs, hein, si vous cherchez du boulot, ou alors avec des collègues hein, où il y aura beaucoup de discussions, on ne sera pas d'accord sur certaines choses, on sera d'accord sur d'autres choses, vous allez peut-être parler tout simplement euh, politique, hein, parce qu'il y a des élections ce mois-ci, donc vous allez donner votre avis, il euh, y en a qui ne seront pas d'accord avec vous, y en a... bon vous voyez, c'est euh, des détails hein, finalement, euh, le soir vous, vous l'avez oublié, hein, sauf si vous vous énervez. Alors je vous conseille de ne pas vous énerver et si l'autre veut absolument avoir raison, vous lui dites oui, tu as raison et puis vous, euh, vous pensez ce que vous avez envie de penser. On continue avec Vénus, votre planète maîtresse. Alors elle est... Euh, en, en face à vous, en Bélier, hein, 3e décan, euh, donc bon elle n'est pas terrible, hein, euh, euh, les cinq premiers jours du mois, hein, je vous rassure, ça va aller très vite, ça va passer euh, très rapidement, elle va être au, au, au carré de, de Saturne, donc euh, elle forme un, un mauvais angle avec Saturne qui est euh, porteur de, de tristesse, parfois de découragement, de manque aussi, hein, euh, quelqu'un peut vous manquer, ou vous pouvez vous sentir un petit peu seul, hein. la Balance elle n'aime pas ça du tout, mais ça passe rapidement, et puis après, alors euh, Vénus va former de très très beaux aspects, je ne dis pas que ce sera génial pour vous parce qu'elle va être dans un secteur qui n'est pas euh, euh, comment dire essentiel, hein, de... bon quand même, euh, il, est, il est intéressant, c'est le secteur euh, du sexe et de l'argent, hein, donc euh, bon, c'est pas nul, euh, et surtout que Vénus va être très très forte, elle va être dans son signe, et puis elle va faire des bons aspects, donc est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire euh, d'abord que vous allez dans une période où la sensualité va être très importante, vous allez peut-être être, être attiré par quelqu'un qui va attiser votre désir, ou c'est vous qui allez attiser le désir de, de votre partenaire, hein, c'est possible! Euh, sachant que Vénus euh, est rapide, donc ça va durer quoi? deux jours, hein, ça va être des moments hein, entre guillemets! Mais donc elle est aussi euh, ce, dans un secteur qui n'est pas uniquement euh, sensuel, c'est aussi un secteur d'argent. Hein, et là, euh, on peut dire qu'on peut parler de productivité. Euh, vous allez certainement rapporter de l'argent euh, au ménage hein, si vous êtes à deux, à la société pour laquelle vous travaillez ou à votre propre société si vous êtes indépendant. Il hein. y a de l'argent qui peut arriver. On termine avec Mars, votre planète d'action, d'énergie, en fait elle gère surtout les énergies et, et comment vous les placez. Hein? Elle occupe malheureusement le Capricorne, hein? donc elle est chez Saturne, elle est bridée Mars dans, dans sa volonté de distribuer des, des, des, des, des bonnes énergies. Euh, il est très possible que vous ayez une décision à prendre, hein, parce que euh, le soleil et mars, enfin votre soleil balance va être en carré, donc en aspect euh, euh, de conflit hein, avec mars. Donc euh, soit le conflit il est entre vous et vous parce que vous avez une décision à prendre, soit il peut être aussi, comme c'est votre secteur de la famille, euh, vous avez peut-être... Euh, vous, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un de la famille, où il y aura une ambiance un petit peu agressive en famille, euh, donc euh, voyez, vous serez un petit peu perturbé hein, par ce mars euh, en Capricorne et, et surtout la semaine du 16, hein, si vous êtes du, euh, encore une fois, du 3e décan, ça va être une semaine un petit peu spéciale. Le reste du temps, euh, bon... Euh, s'il y a de la dispute dans l'air avec un membre de la famille, ça va durer 2-3 jours, et euh, bon, le mieux que vous ayez à faire c'est de, de ne pas rentrer dans le conflit, et ça c'est quelque chose que vous savez faire, hein. vous, vous évitez toujours soigneusement les conflits. Alors là vous ne pourrez pas complètement l'éviter, mais euh, bon, dirigez votre énergie vers euh, quelque chose de, de positif qui est de dire euh, bon, euh, d'accord euh, on, on est en conflit, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. Euh, essayez de, de déplacer un petit peu euh, le, le problème sur un autre terrain, de manière à ce que la personne qui vous agresse euh, euh, se dise mais bon euh, pourquoi je lui en voulais au fait, vous voyez?